Eh bien, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's Ultimate. TV. On se retrouve aujourd'hui avec Tekken, le tout premier, comme vous voyez. Sorti en 1994 en arcade hein, pour contrer euh, Virtua Fighter, le premier jeu de combat 3D de l'histoire du jeu vidéo. Euh... Namco euh, a sorti la réplique, un hein, Namco qui était déjà très très très présent sur l'arcade, a sorti ce titre Tekken, euh, pour le porter en plus en 1995, euh, directement sur, euh, bah, sur la Playstation de Sony, hein. Sony avait décidé euh, de faire confiance euh, à Namco, un autre euh, grand de l'arcade de l'époque justement pour pouvoir essayer de contrer Virtua Fighter qui était aussi sorti lui sur console sur la Sega Saturn donc on va regarder un petit peu ce que ça donne tout de suite bon moi je vous avoue je le connais pas, ce titre je l'ai chopé il y a pas longtemps, moi j'étais je connais bien la série, j'aime beaucoup d'ailleurs la série, mais euh, <rire> j'ai pas du tout joué à cet épisode. Donc euh, le tout premier, hein, c'est vrai qu'à l'époque moi j'étais euh, totalement sur la Nintendo 64 et même en 95 j'étais certainement encore sur la Super NES. Donc on a 8 personnages jouables euh, dans le dans ce titre, hein, Yoshimitsu, Nino, Lo, Kazuya, euh, Paul, Jack, King, Michel et moi je vais prendre Lo. Parce que c'est à peu près le personnage que je maîtrise le plus dans la plupart des Tekken. Donc c'est vrai que Tekken c'est une licence que j'aime particulièrement. Euh, très sincèrement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette licence, c'est tout. C'est un des jeux de combat que, que j'ai que toujours préféré de ma vie. Moi je suis plus versus fighting en, en comment dire, en, en 2D, en 3D pardon, plutôt que en 2D à la Street Fighter et autres, et autres jeux. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir tester un petit peu ce ce que ce premier Tekken justement avait dans le ventre euh, et bah faut reconnaître que c'est pas trop mal bon là on est sur euh, pour les besoins hein, de la vidéo donc, que ce soit un peu plus simple on est, euh, on est en émulation euh, donc il y a quelques shaders qui ont été rajoutés mine de rien parce que c'est nettement plus pixelisé Normalement, quand vous quand vous faites tourner le jeu sans les shaders, euh, je les je les fais tourner sans les shaders, sans les sans les plugins, euh, le jeu est beaucoup moins lissé, le, le sol est beaucoup plus pixelisé, même les modèles 3D et tout sont beaucoup moins précis. Euh, bon, malgré tout. Euh, le jeu restait quand même euh, au niveau de la de la 3D, euh, etc., euh, bien supérieur à un Virtua Fighter qui à l'époque lui avait euh, une 3D mais non non texturée et assez coupée, comme on dit, à la serp. Euh, alors que là on, on avait quand même beaucoup plus de détails sur les persos, donc ce qui faisait euh, bah, carrément plaisir euh, et qui était carrément euh, supérieur en fait euh, à ce premier Virtua Fighter. Donc moi comme je vous dis j'ai pris l'eau, c'est vraiment un des personnages que je maîtrise le plus, on est sur le mode arcade, il y a très peu de très de mode de jeu euh, dans ce dans ce premier Tekken. Euh, voyez là le sol justement hein, les arènes pixelisées, bah c'est euh, x3 au moins euh, sans le, le lissage vis-à-vis euh, -vis des plugins. Et c'est pareil sur sur la, les textures sur les persos. Donc voilà. Oh joli shop de joli shop de King. Donc il y a déjà les shops. Hein, tout est quasiment tout est quasiment là hein, dans ce premier volume euh, de Tekken avec les shops justement avec euh, avec croix plus carré. Euh, simultanément donc euh, on avait quelques quelques pseudo shops si je dis pas de bêtises dans le fighter je crois que c'était peut-être même pas avec tous les persos euh, alors que là on a au moins deux shops par personnage donc avec euh, carré plus croix ou rond plus triangle ce qui est vachement sympa et qui donne vraiment euh, du peps euh, à ce ticket. donc là je me suis mis en mode medium hein, pour le pour vous faire une petite vidéo. C'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, c'est juste pour voir découvrir un petit peu le titre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça leur donnera voilà un petit coup de. un petit coup de d'histoire, une petite piqûre de rappel. Mais franchement, pour euh, bah, pour l'époque, un hein, surtube cathodique, hein, je précise bien aussi, euh, ça c'est assez important de rien de, de, de le signaler, un hein. surtube cathodique, donc, tout ce qui est pixelisation et tout, c'est vrai que ça se voyait euh, beaucoup moins, et à l'époque, bah on avait que ça, surtout. Alors l'intérêt aujourd'hui de, de se refaire un Tekken 1, hein, il est très, euh, comment dire, il est très limité, c'est vraiment pour le côté historique que j'avais envie de me, de me refaire ce jeu euh, comme je vous dis, voilà, il a marqué l'histoire hein, comme étant aussi d'ailleurs le premier jeu euh, à se vendre euh, aux millions d'exemplaires hein, sur PS1 donc le premier jeu, euh, un des premiers jeux en tout cas du coup, parce qu'il y en a eu d'autres dans la foulée hein, comme Wip Out, comme Ridge Racer à sortir dans la fameuse gamme euh, Platinum euh, la gamme Platinum, voilà c'était les comment dire, c'était les jeux euh, millions de sellers de la PlayStation qui s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires qui sont ressortis bah voilà à, à moitié prix dans ces versions euh, Platinum qu'on connaît euh, bah, toujours aujourd'hui même si aujourd'hui ils ont changé un petit peu le nom hein, s'appelle la gamme essentielle euh, sur PS3 alors que voilà au moment où je vous dis ça euh, pour la PS4 ça n'est pas encore euh, n'est pas encore arrivé on n'a pas encore eu de, de jeu en, en gamme essentielle waouh joli bien vu <rire> donc c'est vrai c'est assez plaisant, mine de rien c'est très très très dynamique et beaucoup moins long, lent, pardon, et vous le voyez carrément là dans les sauts, justement, euh, que c'est beaucoup moins lent que dans un Virtua Fighter, donc ça c'est vrai que c'est. un sacré atout, hein. techniquement il mettait la. il mettait la tarte une nouvelle fois et par rapport à Virtua Fighter, il n'y avait pas photo. Il n'y a pas photo. Sur un Virtua Fighter 2, sur Saturn, ça se discute euh, plus nettement. Et c'est vrai que Tekken, euh, techniquement, euh, dès le premier épisode, quand même il mettait euh, il était à la main tout ce qui se faisait et c'était vraiment un sérieux concurrent euh, dans le domaine de la jeu de, euh, du jeu de baston, que ce soit 2D ou 3D, hein, franchement il valait largement le coup. Je vais essayer de, de, ouais, de bien jouer. On, on va juste se faire une très petite vidéo. Hein. C'est une petite vidéo.. Euh, quasiment euh, découvert du titre, même si voilà, j'ai joué un tout, petit peu, euh, un tout petit peu tout à l'heure, euh, histoire de voir un petit peu ce que ça donnait. Ah, je viens de me faire mettre KO par Michel, la petite indienne hein, qu'on retrouve, euh, sa fille Julia justement, Michel Chang et Julia Chang dans, dans Tekken 3. Moi, Tekken 3, vraiment, c'est l'épisode que j'avais le, quasiment le plus dosé. Le dernier euh, sur lequel j'ai pu jouer, voilà, c'était l'épisode en, en, en free-to-play. Je sais même plus comment il s'appelait. Il se basait en fait sur Tekken, euh, sur Tekken Tag Tournament 3, si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, je m'étais, je m'étais bien amusé. J'avais aussi essayé euh, la version, la version Wii U, euh, sur laquelle je me suis bien marré avec euh, pas mal de petits costumes euh, bonus, etc. Donc c'était, euh, c'était plutôt sympa de pouvoir l'essayer aussi sur Wii U, de se refaire un petit Tekken, et j'attends avec impatience la Tekken 7 qui devrait sortir. Euh, bah on n'a pas trop de... Ah, tiens, ça c'est Jack justement, avant qu'ils deviennent robotisés, avant qu'ils deviennent Gun Jack. Donc c'est bien, on reconnaît tous leurs euh, tous leurs combos, hein, les combos principaux. <rire> Ils sont là, vous voyez, là je, je me mets en, en protection avec la touche arrière. Euh, on reconnaît déjà tous leurs euh, leur combos. Donc ça c'est vachement sympa, je trouve. J'adore, euh, on reconnaît déjà tous, les, tous leurs combos, euh, leurs combos principaux, leurs combos de base. Donc, ça c'est vachement sympa d'avoir vraiment les bases de, euh, du jeu dans, dans ce premier Tekken. J'essaie de pas me faire avoir au time-up, ce serait bien. Ah, je me suis fait avoir une seconde à la fin par KO, c'est pas grave. On peut régler bien entendu le, le nombre de rounds hein, forcément, avant une victoire. <rire> Il <rire> fait vraiment gros gros lourdeau, le, le Jack. Ouais, donc on peut régler le nombre de rounds, le temps, etc. Moi, j'ai laissé vraiment tout de base, là, pour le coup, j'ai vraiment pas été euh, faire un tour dans, dans les options. Je voulais vraiment euh, partir dans le plus pur esprit, donc combien de modes de jeu... Euh, dans ce Tekken, il bah, y en a que deux. Putain la vache, il me met la branlée. Il y en a que il en a que deux, hein, que ce soit le mode arcade ou après le mode versus sur lequel, bien sûr, à l'époque, on passait, j'imagine, le plus de temps. Et on va continuer, puisque là, je suis game over, je viens de me faire niquer. On va essayer de bien jouer. Une petite feature que j'ai pas retrouvée euh, dans Tekken 3, parce que moi, j'ai connu vraiment la... la série à partir de, de Tekken 3. Euh, c'est ce changement de vue que je vais vous montrer juste après, une fois que je serai revenu du bon côté. Avec la touche Select. Alors malheureusement, mon émulateur est pas super bien configuré au niveau des touches. Je vais pas pouvoir changer la vue. Je vais peut-être pouvoir vous montrer après. On peut changer la vue. Euh, voilà, avec Select. Euh, c'est pas des vues hyper jouables. On peut avoir des vues comme ça, vue de, bah, vue de haut. En fait, la caméra qui se place au-dessus. Ça c'est pareil. C'est assez inédit par rapport à un Virtua Fighter qui se jouait en, en vue. Euh, en vue classique, hein, pour le jeu de combat, vu un peu 2D, bien que tout soit tout soit en 3D, c'est pas mal, c'est sympa, franchement, euh, c'est cool d'y avoir pensé, même si d'un point de vue euh, jouabilité, on est très très très euh, euh, inférieur à un, à un jeu qui se voit en vue traditionnelle. Mais bon, voilà, c'est un truc qu'ils ont pas renouvelé dans, dans Tekken 3. Je sais pas si dans Tekken 2 il y est, il y est déjà, mais bon, voilà. Il fallait le signaler, c'est un truc qui, qui existe dans ce, dans ce premier Tekken. Et voilà, vous avez vu notamment la, la première cinématique aussi hein, d'intro du jeu. Enfin, la cinématique de, de Tekken c'est vraiment un, un des atouts aussi forts de, euh, de cette licence. Donc, toujours très sympa à regarder avec une galerie, euh, bon, peut-être pas à la fin de celui-ci, mais en tout cas, oh la pache, euh, avec une galerie à la fin de, <coughs> à la fin du mode arcade euh, que vous pouvez débloquer. En tout cas, c'était le cas dans, dans Tekken 3. Et Tekken 2, je suppose, là ici on va voir un petit peu ce que ça donne quand on termine le jeu. Vous aviez vraiment une cinématique par perso, ce qui vous encourageait justement à tester un petit peu les différentes fins des personnages et pouvoir vraiment terminer le jeu avec tout le monde, ce qui était plutôt sympa. Là je me prends une dérouillé. petite différence aussi, comme vous voyez, par rapport à Virtua Fighter, c'est les Les auras qu'on a juste après avoir placé des coups euh, qu'on voit pas non plus dans, dans Virtua Fighter Virtua Fighter c'était vraiment un jeu qui voulait réaliste Tekken était nettement plus euh, nettement plus orienté arcade euh... putain quel enfoiré il me dérouille euh, nettement plus euh, orienté arcade justement avec ses auras aussi même si les, les coups des combattants etc restaient quand même assez réalistes euh, même au niveau de leur, de leur style de combat d'ailleurs euh, c'est des coups qui sont assez réalistes et qu'on vous pourrez voir euh, éventuellement dans la réalité avec la low euh, qui est une sorte de clone de, euh, de Bruce Lee je pense que ça vous aura pas échappé moi de toute façon voilà c'est la famille euh, Low que je prends en principal dans dans, dans Tekken donc là c'est Marshall après euh, je suis plus habitué à prendre Forest Law euh, dans les épisodes suivants parce qu'il a pas tout à fait les, les mêmes coups d'ailleurs il a des coups supplémentaires des coups un peu inédits donc euh, c'est vrai que j'avais préféré Lolo, Lo, Lo, qui est euh, l'ami euh, de Paul, Paul Phoenix, qui est également euh, dispo dans le jeu. Euh, qui est reconnu comme étant un des personnages les plus puissants euh, de Tekken quand on sait vraiment le maîtriser. Euh, je pense que ça, pour les professionnels et les, les gens qui sont très forts à Tekken, le savent très bien. On peut rester au sol. Putain. C'est de pas déconner. Voilà passer enfin au en stage suivant vous voyez vous avez le, le petit chronomètre hein, euh, en haut <coughs> j'en suis à 7 minutes pour euh, compléter le mode arcade le boss étant bah, j'imagine euh, Heichi Mishima un hein, des persos aussi cultes de la culte de la série euh, qui est le père de, de Kazuya alors au niveau de l'histoire de ce Tekken bon voilà euh, c'est Eachi qui va organiser un tournoi qui s'appelle l'Iron Fist Tournament Donc, comme dans, dans tous les Tekken en fait hein. euh, il organise ce tournoi, il faut savoir qu'il y a Shimishima, c'est voilà, un homme puissant euh, du Japon, si je dis pas de bêtises. Oh putain la vache Franchement ça pète hein. Pour l'époque, je sais pas s'ils avaient recours à la motion capture, mais en tout cas, euh, les animations sont vraiment excellentes. Euh, les jeux de combat, comme les jeux de sport, étant un peu aussi des, des vitrines.. Euh, des vitrines techniques en quelque part. Euh, des consoles, donc ouais, il y a homme puissant du Japon qui euh, va avoir un enfant qui s'appelle Kazuya Mishima et la mère, la mère, pardon de, euh, la mère de Kazuya et la femme d'Hashi meurt en mettant au monde euh, en, au monde Kazuya ce qui va provoquer une certaine colère une certaine rancœur de euh, comment dire, des envers Kazuya qui va euh, l'entraîner mais euh, le faire souffrir <rire> diablement il va limite le tuer et puis euh, euh, Kazuya va continuer son éducation un petit peu tout seul, euh, et jurera de venger son père en frôlant la mort et en rencontrant euh, bah, Devil Kazuya, euh, qui va s'extraire un peu de son corps, etc. Enfin, je vous passe les détails, c'est un scénario assez bidon, euh, les Tekken, on est vraiment euh, voilà c'est est un simple prétexte, hein, une nouvelle fois, euh, pour, euh, bah, voilà, pour se friter la gueule au, au Iron Fist Tournament. On peut enchaîner quand même pas mal les combos. Donc le gameplay de, de Tekken vraiment c'est assez particulier. Hein. C'est euh, chaque bouton, ouais, imperfect. Chaque bouton vous permet vraiment d'utiliser un de vos membres. Hein, que ce soit les, les boutons euh, carrés et triangles, c'est chacun des points. Et les boutons euh, croix et croix et rond les pieds. Donc euh, après vous vous enchaînez en fonction de, de ce que vous voulez faire pour les pour les différents euh, les différents combos. Donc ça Paul Phoenix hein, comme vous disiez, Paul Phoenix qui est un des meilleurs euh, combattants de de, de, de Tekken hein. vrai que quand on sait le maîtriser c'est vraiment un, un, un personnage assez puissant qui utilise le jujitsu comme art martial si je dis pas de bêtises un mix entre judo et karaté en fait si je dis pas de bêtises et c'est vraiment sympa donc là c'est Wang Wang. Alors Wang, c'est pas un personnage que je connais euh, du coup. Euh, J'ai pas fait tous les tekken. Je fais tekken 3, tekken tag tournament, et puis après je me suis mis directement. Euh, J'ai essayé, pardon. Euh, tekken 6, mais celui-ci. Putain, on peut faire des contre-chocs. Vous avez vu euh... Alors il a l'air d'avoir les mêmes techniques que que Anna dans tekken 3. Ça y ressemble vachement. Hein. Petit coup là comme ça, un euh, coup de coude avec le bras ça ressemble vachement mais ce, ce perso là je le connais pas vous voyez euh, j'ai jamais utilisé il m'est totalement inconnu pour la série donc je pourrais pas vous donner son son histoire au niveau de la bande son c'est relativement correct sans être tout à fait exceptionnel euh, surtout au niveau des, des persos euh, de leurs coups etc je trouve vachement vachement bien rendu euh, je trouve que ça envoie c'est ça donne vraiment du cachet au combat et puis les, les bruits des coups et tout sont, sont assez bien rendus de rien je trouve ça très très très très bon pour le coup Ouais donc là on est au dernier c'est Hachi comme vous voyez tout jeune hein, dans, ce, dans ce volet donc c'est vraiment le le personnage central de, de la série des Tekken hein. et, et, et qui fait office je pense de, de boss de fin donc à mon avis j'imagine qu'il est assez balèze. je suis en mode médium donc on va voir ce que ça donne Tu bah eu une fois, mais tu m'auras pas une deuxième, mon gars. Ah, bien joué. Okachi qui pratique le, le karaté euh, dans le style Mishima. Donc, un karaté un petit peu adapté au, au style de sa famille. Voilà. On va le bourriner un peu et je pense que ça va passer. Ce qui est sympa, c'est que les voix euh, des persos, euh, quand elles subissent des coups ou quand elles euh, donnent des coups, c'est les voix qui sont restées hein, vraiment jusqu'au au moins jusqu'à l'épisode Tekken 3 que je connais bien. Euh, la voix d'Yashi, etc. C'est vraiment euh, les, les mêmes voix qu'à l'époque. Et ça, c'est vachement sympa, je trouve, euh, d'avoir conservé un petit peu ça. Euh... Ah, foiré, On <rire> m'a chopé avant que je le chope. Ah, bien joué donc yachi a vraiment des coups un petit peu euh, qui ressemblent beaucoup enfin, c'est même Kazuya d'ailleurs qui a plutôt des coups qui ressemblent à son père yachi allez on va continuer on va essayer de se le finir et puis après on s'arrêtera là-dessus hein. voilà je pense euh, je vais pas vous je vais pas vous faire un cours sur Tekken c'est pas le but c'est vraiment de découvrir ensemble un petit peu euh, bah, le jeu tout simplement imaginez comment c'est pas mal fait avec yachi là sur son torse on voit ses, ses poils et tout c'est texturé, c'est vraiment c est, c est propre hein, pour l'époque. C'est euh, sorti après Virtua Fighter, certes, mais euh, on voit le, le bon en avant quand même assez hallucinant euh, entre, les, entre les deux jeux. Voilà. Celui-là, tu te l'es pris. Un petit perfect. Et non. <rire> Ce sera pas pour tout de suite, il reste 16 secondes. Alors il y a un côté moins stratégique, de rien, que les... Ouh, le chaud. Un côté moins stratégique que, que sur Virtua Fighter. Euh, bah Pourquoi Bien joué. Pourquoi Parce que tout simplement, il n'y a pas de ring-out dans... dans Tekken. C'est vraiment uniquement du chaos ou du, du time-out. Ils hein. euh, font en découdre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Le seul jeu vraiment de combat de, de Namco qui propose le ring-out, bah c'est le Calibur, Soul Blade, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs. <coughs> un autre très grand jeu de, de combat que j'avais beaucoup aimé, de la part de Namco. Voilà. Deuxième round, Expédié. Pas trop trop difficile en mode médium quand on connaît un petit peu les persos. Bon, je connais pas tous les combos, mais bon, voilà, dans l'ensemble j'arrive quand même à m'en sortir. C'est bien ça le principal. Ah voilà, c'est le dojo Marshall, normalement. Bon, au niveau de la modélisation sur les cinématiques, hein, ça a vraiment, vraiment vieilli. Quand on compare notamment à, à l'intro de, de Tekken 3, il n'y a pas photo. Et voilà, donc là le mode arcade est terminé.